Bonjour tout le on va voir aujourd'hui l'évolution de ma grow avec la tente 2 par 2 par 5 pieds de haut, avec ma lumière SF1000 de Spider Farmer. Toujours un plaisir de voir euh, ma grow c'est 4 Wet Panties. Des Wet Panties c'est quoi? C'est du Blueberry French Toast avec French Panties. Donc French Panties mélangé en Blueberry French Toast. Ça donne Wet Panties, c'est la variété. On sait que j'ai quatre plants dans une 2 par 2. C'est beaucoup, beaucoup trop. Il m'en faudrait la moitié, il m'en faudrait seulement 2. La raison pour laquelle j'ai mis 4 graines de cannabis, c'est que c'est des graines de cannabis régulières. Ce n'est pas des semences féminisées. Donc on va avoir une belle surprise quand on va mettre ça en floraison. Peut-être qu'il va y avoir des mâles des petites boules de pollen, on n'en veut pas chez Windman, Donc on veut vraiment euh, des, des pistilles, on veut euh, des euh, fleurs, des, des femelles, des, des plantes femelles. Donc on va aller voir la grow. N'oubliez pas d'écrire un commentaire. J'ai fait euh, du low stress training, j'ai attaché mes plants, j'ai fait du topping, j'ai essayé de prendre le plus possible de place dans ma tente. Euh, déjà deux semaines depuis la dernière vidéo, euh, par rapport à cette grow là, il y a eu de l'évolution, on en veut toujours plus, je suis en train de connaître cette lumière là, hein? c'est pas pareil comme la SF4000, euh, c'est beaucoup moins fort, euh, aussi l'environnement de la tente, euh, l'humidité peut varier beaucoup, euh, c'est peut-être pas un super gros facteur, mais euh, c'est pas la même variété, pas la même lumière, pas la même génétique, donc c'est une nouvelle grow et j'ai pas beaucoup d'expérience pour les Gros à l'intérieur, on s'ajuste, on s'ajuste, et puis, euh, je pense qu'on va aller voir ça immédiatement. Et voilà ma lumière SF1000 de Spider Farmer. Quatre fois plus petite que la SF4000. Regardez ça, déjà deux semaines, l'évolution de la variété Wet Pentees. Génétique euh, procurée de Blue Dream King génétique allez voir sur Instagram, Blue Dream King Génétique. J'ai mis euh, des stories en l'identifiant. Donc, euh, j'ai attaché mes plants Ça fait du très bon travail. Euh, ils ont pris du mieux. J'ai aussi fait euh, des toppings pour euh, ralentir euh, leur croissance et aussi avoir euh, plus euh, de tiges. Donc, regardez ça. Là, je les ai vraiment attachés là, comme il faut. Les belles courbes là ça c'est bien parti, j'ai vraiment fait beaucoup de topping ça pousse, ça pousse, je suis vraiment content euh, moins d'espace, hein? c'est vraiment une petite tente 2 pieds par deux pieds par 5 pieds 2 pouces de haut je les avais mis sur un bac noir je les ai enlevés je tiens ça d'environ à 24 pouces non plus que ça Il euh, faudrait que je regarde 24-30 pouces de la lumière c'est très important j'ai mis la température, là. pas la température, mais la force de la lumière à 60%. Donc, j'ai un dimmer. Là, on peut ajuster la force de la lumière. Donc, euh, pareil comme la SF-4000, c'est vraiment différent. La SF-1000, euh, au départ, j'avais mis ça euh, trop bas, la lumière. Euh, j'avais mis ça à 30%. Mais c'est vraiment là, seulement pour le quand on plante la graine de cannabis, là, vraiment euh, au départ, sinon la lumière, il faut, faut, faut la monter. Bien, je l'apprends, je, je l'étudie hein. je, je en, en même temps que je fais ma grow, euh, différentes variétés les wet panties, différentes lumières, différents environnements, l'humidité, a, a monté quand même assez rapidement dans cette tente-là, si on ne met pas de déshumidificateur à l'extérieur, ça peut monter quand même assez rapidement. Il faut se rappeler que mes 4 wet panties ici, il y en a peut-être un peu trop dans une tente 2 par deux. Mais La raison pourquoi j'en ai mis 4, c'est parce que c'est des graines naturelles, ce n'est pas des graines féminisées. Quand on va tourner ça en floraison, on va peut-être avoir des mauvaises surprises. S'il y a des mâles, s'il y a des petites poches de pollen qui commencent à la place de pistilles pour le début des fleurs, il va falloir les tuer. Euh, les mâles, euh, ça peut être très utile pour euh, créer des nouvelles variétés ou avoir des seeds, des graines de cannabis. Mais c'est pas ça que, qui m'intéresse présentement. Euh, Weedman, euh, présentement, c'est vraiment avoir du bon cannabis et trouver un bon phénotype. Donc si on peut avoir deux femelles dans ces plans-là, on va couper des boutures de ces euh, quatre plans-là. Et quand on va découvrir les femelles, ben les mâles, on va détruire les boutures. Et on va se croiser les doigts que les boutures forment des racines. Et c'est à, à ce moment-là que les boutures, avec des racines, on va les appeler clones, des clones. Et si celui-là ici c'est une femelle et celui-là ici c'est une femelle, si lui j'aime pas les cocottes que je fume à la fin, ben les clones, je vais les tuer. Ici, si lui c'est mon préféré, bien, les clones, si j'ai deux clones, bien, je vais pouvoir reproduire la même plante. Donc, euh, ça évolue. Il va falloir que je prenne une décision là, à quel moment je vais mettre ça en floraison. Parce que quand même, c'est une petite tente, la distance euh, va arriver assez vite. Et j'ai un petit scrog, j'ai un petit filet, un cordage que je vais pouvoir étendre euh, à travers la tente. Puis le cordage, qu'est-ce qui va arriver là? Euh, ça va ralentir un peu là, les plans Les plans quand ils vont rentrer dans le cordage, des fois, ils vont en amuser, ils vont l'accrocher. Et ça va être aussi à moi, à ajuster les, les tiges et puis les passer entre les, entre les euh, cordages, vous comprenez? Pour que les plans soient tous à la même hauteur de la lumière. Donc, euh, nouvelles Grow, nouvelles expériences, nouvelles variétés, on le dit, nouvelle lumière. Donc, on apprend. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup là, dans les dernier mois. J'ai écouté beaucoup de vidéos. Euh, des vidéos pour débutants, intermédiaires. Et j'ai même euh, croisé des vidéos avancées. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Suivez Winman. Il va y avoir beaucoup d'évolutions dans les prochaines grows. On va apprendre beaucoup. Euh, en temps et lieu, chaque vidéo, là, on va essayer d'apprendre un petit quelque chose. Donc je vous laisse là-dessus, donner un pouce à la vidéo, écrivez un commentaire. Je ne sais pas qu ce qui va arriver dans cette tente-là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il faudra que je prenne des décisions pour euh, le, le, le temps, le moment pour le Scrog, le moment pour le, la floraison. Euh, je suis presque aussi nerveux qu'à ma première grow, à cause de l'espace restreint. Euh, J'espère aussi presque avoir un mâle sur ces quatre plans-là. Donc, je te laisse là-dessus. Mets un pouce à la vidéo. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.